Une constellation de projet, ça sert à quoi euh, Ça peut permettre d'avoir de la clarté sur les prochains pas concrets à mettre en place dans son projet. Ça peut euh, être utile quand on a envie de comprendre ce qui bloque et comment les dépasser. Euh, ça peut être intéressant d'avoir de, de, une... Euh, vision plus globale des forces qui se jouent à l'intérieur de votre projet. Euh, ça peut aussi permettre d'identifier les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir euh, développer le plein potentiel euh, de votre projet, tout comme euh, vous permettre de voir dans les hypothèses de pistes d'action concrètes que vous vous êtes déjà fait. Laquelle sera la plus fluide et vers, euh, vers où aller euh, pour, que, pour que le projet euh, euh, arrête d'aller à contre-courant et fasse euh, émerger davantage d'énergie positive que de, de, de barrières et de résistance.